vida. C'est Qu quoi -ce? ça Vieux manifeste, plein de trésors. Voleur. Allez tout. Tiens, tiens. Encore un autre. Est-ce que c'est ce qu'il y avait sur les étagères Sophistiqué, une sorte d'uniforme. T'étais un garde ici, non Beau travail. J'ai trouvé quelque chose. Incroyable que cette lettre soit encore intacte. nada et maintenant, regarde ça tu quelque chose j'ai trouvé une pièce. T'as vu, c'est le saut d'abri. Il a dû faire fondre l'or et frapper sa propre monnaie. On a donc une pièce et des étagères pleines de manifestes. Le trésor était là. Ouais. Mais ça ne nous dit toujours pas où il est maintenant. Ok. Alors on sait que dehors, ça s'est bagarré sec. Et à l'intérieur aussi. Tu penses que les colons l'ont volé Ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait. Regarde. Là c'est Avry, Tew. Et tous les fondateurs. Tous sont désignés comme voleurs. Pas assassins, pas tyrans. Voleurs. Alors quand les colons ont fini par débarquer là, le trésor était déjà loin. Tout juste, parce que ces gars-là s'en étaient déjà emparés. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'était loin d'être des enfants de cœur. Je sais où ils l'ont emmené. Quoi Où C'est une carte Ouais, Et juste là. C'est notre trésor. C'est une carte de Libertalia Et si tu la suis jusqu'à l'autre côté de l'île, juste là. New Devon. Attends. Avry était du Devon en Angleterre. Exactement. Est-ce que tu as vu la taille de ces baraques c'est impressionnant. Et chacune d'entre elles porte son propre seau. Oui, parce que c'est là qu'il vivait. <rire> La prochaine étape, c'est de grimper en haut de cette tour. Qu'on sache où on est. New Devon, nous voilà. Bon, comment on monte là-haut Okay, t'es prêt Bon, oh, ça c'était l'étape 1 L'étape 2 ah, Soulevez le chandelier, chandelier. Ah, Pourquoi t'as l'air compris Accepte juste le compliment <rire> Merci Eh ben voilà C'est déjà beaucoup plus la classe On monte là-haut Tu peux te balancer jusqu'à l'autre chaîne Bien joué, pardon Oh! Pardon, Pondante! Baldridge! Quoi? Tu marches sur Baldridge là! Bon! Oh. Et alors? <rire> J'arrive pas à croire que ces escaliers soient intacts. Et hey, hey. Parle pas de malheur. <rire> Oups. J'ai pas trop vite. Qu'est-ce que j'avais dit? Bien sûr! Non, oh, c'est pas vrai! Nathan! Hey Sam, Quoi rien. Je voulais vérifier que t'étais pas écrasé comme une grosse merde. ah. Hé, ah. Hey, tu peux m'aider à monter Ok, oui. Je suis prêt! Ok. À toi! J'ai trouvé quelque chose? Attends, bouge pas! Et. Ah. C'est imprenable, hein C'est juste là. De l'autre côté de cette rivière. Allez, ne traînons pas là. On va voler les riches. Hé, hein. hey, y a un chemin qui descend par là qu'on en a pour combien de temps à aller à New Devon euh, Quelques heures. Tout dépend sur qui ou quoi on va tomber. Nathan, Nathan. Relève-toi, faut qu'on se tire. Allez, rouille-toi. WHAT?! <laughs> Ah. Et hey Sam Dérouille-le Mais... ah. Ah. Ok, on va essayer. Quel plaisir de te revoir. Aïe, ok, ok, pas sec À quoi est-ce que tu joues, là C'est mon signal de détresse. Hmm. Faut toujours que tu fasses le malin. C'est plus fort que moi. C'est ça. Ton frère et toi, vous êtes sans doute les chasseurs de trésors. Les plus compétents de cette ah. île. Quel dommage qu'on soit adversaires. Et pourquoi... On fait pas équipe Avec un Drake. Non merci, j'ai déjà donné. Attends, attends, tu, tu vas pas qu'on Non, je pensais pas que ce serait aussi violent. Ne dérange pas, je vais bien trouver le chemin. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça Je crois que ce serait une bonne idée, ouais. Oh, allez, Nadine, tu plaisantes, là. Ah, on sait que tu es une dure à cuire et tout, mais on est quand même deux, là. Je te signale que mes âmes sont déjà en chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner du temps. À moins que j'arrive à vous finir toute seule. Ah, C'est pas vrai. Ah No! <laughs> Sam. Faut qu'on fiche le camp avant qu'il nous tombe. Oh merde Oh, du calme, du calme. On respire à bon coup. Comme c'est intéressant. Nate, Samuel. Posez vos armes, tout de suite. Non. Pourquoi le contrarier Vous en faites pas, Nadine, il vous fera aucun mal. Ces gars-là sont pas des meurtriers. Ils sont pas taillés pour. Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus. Je m'en fous. Tu l'as. Sam. Si je meurs, vous mourrez tous les deux. Ça est égal. Ne fais pas un pas de plus. Tu veux dire. Euh, comme ça Sam, arrête ça tout de suite. Je t'aurais ai prévenu. Tu l'as C'est fini Ne tirez pas, ne le tuez pas Jette ça c'est fini. Ok C'est fini. Il vous fera aucun mal, Nadine C'est pas des meurtriers J'y peux rien, je l'en croyais pas capable. <rire> Samuel, tu vas bien. Tu te doutais que ce moment arriverait un jour. Hey ah pas besoin de faire ça. Tu nous tiens, n'en rajoute pas. D'un homme d'affaires, alors contentons-nous de... de passer un marché. Un marché Ah, tiens. Et qu'est-ce que t'as à me proposer oh oh euh, Continue, je t'écoute. Ok. Alors, ce que tu veux, c'est le trésor d'Avry On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté Sa liberté Attends Ouais, il en a assez bavé, non Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar Il lui doit un paquet de fric wow. Attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine Il y a plus de six mois de ça C'est moi qui ai fait sortir Samuel Oh Waouh Qu'est-ce qu'il t'a raconté Sam, qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar Vraiment, t'exagères T'as osé mentir à ton petit frère On perd du temps Ce sera pas long Pour tout te dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'avril. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois <rire> Et un jour, j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de grande évasion. J'ai soudoyé le directeur de la prison et ton frangin est sorti par la grande porte. Ça fait deux ans qu'il essaie de mettre la main sur la deuxième croix de Saint-Dismas. Et devine quoi On faisait équipe, lui et moi. Non. Et si Non, c'est des conneries. Bon. Oh. Sam, quelque chose à dire Nate, ça, non. Non, ne me dis pas que c'est vrai. Écoute, le trésor d'avril nous revient. Je pouvais pas le laisser, nous... tout laisser tomber pour toi. <rire> Mais attends, Nate, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi, m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi, le vieux Schnock, dans cette équation, et je vais pas te mentir, Sam, ça m'a vraiment contrarié. Mais tu sais quoi c'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi On est tous les mêmes, des voleurs, non On essaie de déterrer des vieux trucs. bref Quoi Il est largement temps d'abréger. Sinon, je m'en charge. Vous avez entendu la dame S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié. Okay. J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, ouais. tu te trompes, t'as besoin de.. C'est pas vrai Nate Hey, Nate Ouais. Voilà, c'est là. Je me demande qui peut bien vivre ici. Alors là, aucune idée. Mais en tout cas, c'est la bonne adresse. Ça fait déjà quelques jours que je surveille l'endroit. Y a personne. Et nous y voilà. Wow. Cet endroit est gigantesque. <rire> on commence par où Ben on commence par trouver un moyen d'entrée. Après on fera la visite complète. Est-ce que tu crois qu'il y a une alarme Il faut trouver un moyen d'entrée sans avoir à casser une fenêtre. entrée fermée. Alors, est ce que je t'avais dit, au moins on aura essayé. Ah ouais. Bien. Suis-moi. Ok. Donne-moi ta main. Super, tu t'en sors bien. Viens. Suis-moi. <tus> tu viens, Attends ?– Flippant. – Ouais. Tiens. J'en ai une deuxième. Est-ce qu'on cherche une pièce en particulier Essaie de trouver des livres, des carnets, de la documentation, des journaux. Ce genre de truc, tu vois. Non, rien ici. je crois qu'on trouvera rien dans ce grenier. Il n'y a que des vieux trucs pour voyager et faire du camping dans ces boîtes. Hmm. Bon, je crois que ça devrait le faire. Et c'est parti Alors, comment on les retrouve Quoi, les carnets de maman Tu t'en souviens pas Elle utilisait toujours une reliure en cuir blanc cassé. Ouais, ça je sais, mais cet endroit est tellement grand. C'est comme chercher une aiguille dans une de foin. cuir blanc. Sam, j'en ai trouvé un. Sérieux Non, c'est pas un carnet de maman. Il y avait de l'idée quand même On continue. que c'était ta maison. Eh, hey, ces boîtes là, elles te rappellent rien Tous les endroits où on a vécu. Exactement. Je me rappelle que papa disait tout le temps pourquoi se fatiguer à déballer, on va redéménager dans un mois. Ouais. Toujours à dire des conneries. Eh hey Sam, tu vas croire que je suis fou, mais on dirait un vase de la dynastie Ming. Attends, qui serait assez stupide pour laisser traîner un vase de la dynastie Ming dans une de ces pièces Ouais, t'as raison, c'est sûrement une contrefaçon. Bah oui, évidemment. Ok Ok. Ça veut pas bouger. Bien, on va pousser la deux. T'es prêt On dirait une sorte de sarcophage, non On dirait... T'as vu ça Cet endroit est carrément rempli de sarcophages. De... Euh, de sarcophages. Sam, c'est du sérieux. Où est-ce qu'on est, qu est tombé là Allez, on va voir plus loin. Tiens, tu veux me faire plaisir Quand je serai mort, enterre-moi dans un de ces trucs. Bien sûr. Et je peux te momifier et mettre tes organes dans des pots, si tu veux. Ben, bah, tout réfléchi, peut-être pas. Des pots pleins d'organes. Ouais, trop cool. Hmm. Et celui-là, il te parle Euh. Euh. Je crois que j'ai déjà vu un truc dans le même genre. Des personnes allongées. C'est étrusque Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Hommes et femmes enterrés ensemble. C'est bizarre. Et en même temps, c'est magnifique. <rire> ouais. Voilà un autre. Non. D'après ce que je vois, je dirais qu'il s'agit d'un ancien lave-linge séchant de Mésopotamie. <rire> ah, j'ai toujours eu le sens de l'humour, je le sais. Alors, qui je suis Hein Le docteur Livingstone Oh, t'es nul <rire> Sympa. Incroyable Je sais pas ce que je donnerais pour avoir une invitation. C'est totem de fertilité. Hé. Hey, T'es pas un peu trop jeune pour t'intéresser à ça. T'es pas un peu trop vieux pour faire ce genre de blague? Non, oh, on n'est jamais trop vieux. Hé, hey, regarde ça. <rire> Avec César. Il fait chaud là-dedans. Je viens de lire celui-là. Ah ouais Et alors, il est bien C'est assez hallucinant. Ça raconte l'histoire de la première femme occidentale à avoir visité Lassa. Moi aussi, j'irai là-bas un jour. Alors, on va où Hein Si tu pouvais aller où tu veux dans le monde. Où est-ce que tu irais Où je veux Où tu veux ben... Euh... C'est parti. L'Inde. Ouais, on visitera le Taj Mahal. Ça tourne, ça tourne. L'Union soviétique. On part pour Moscou. Ça risque d'être un poil difficile pour entrer. Mais j'ai toujours rêvé de voir la place rouge. Allez, on réessaye. L'Angleterre. C'est sûr que ce serait cool de voir le château de Windsor. T'es d'accord, Sam Hé, hey, ne regarde pas comme ça. C'est pas ma faute si t'étais pas encore né. De toute façon, je me rappelle pas grand-chose. Et puis, c'était pas si génial. Mmh. Allez, encore un dernier tour. Le Brésil. Ah, là, ça m'intéresse. Il y a tellement d'endroits inexplorés dans la forêt tropicale. Il y a aussi beaucoup de tribus inconnues avec des flèches empoisonnées. ouais. C'est pas faux. Waouh! Cette table est aussi grande que celle du réfectoire de l'orphelinat. Je parais que la bouffe était meilleure ici. Ouais, <rire> ça c'est pas difficile. Eh bah ben, dis donc, ils ont dû organiser des fêtes de folie ici. À en voir les artefacts, je dirais qu'ils avaient largement les moyens. Ouais. En tout cas, ça doit faire un bail que l'endroit est inhabité. Des fusils à silex. Je me demande s'ils fonctionnent encore. Waouh. C'est Laurence d'Arabie. J'ai toujours voulu le voir, ce film. Mais j'ai jamais réussi, bizarrement. Une armure de tournoi, sûrement française. Depuis quand t'aimes la musique classique, toi Depuis, j'ai pris conscience que j'avais des goûts extrêmement variés. Tu t'imagines à la place de celui qui a découvert toutes ces choses Ouais, c'est clair que c'est pas rien. Quoi Ça te plaisait pas connaissait Amelia Earhart. C'est pas vrai. Bah ben dis donc, il connaissait vraiment du beau monde. Toujours pas. Y a des journaux surtout et n'importe quoi, mais pas un seul de maman. C'est une très grande maison. Faut pas te laisser abattre. Ok. Je crois que c'est pas ici qu'on trouvera les journaux de maman. On Ça être euh... Aller voir. Euh, les, les feuilles de rose trémière. Attends, ne me dis rien surtout. Euh, le clan Tokugawa. Ouais, bien joué. Hmm, C'est fermé. Les affaires de maman sont peut-être dans une de ces pièces. Faut trouver un moyen d'entrer. conduit là-haut. Ah ouais, il pourrait nous permettre d'accéder à la pièce en dessous. Pas nous. Toi. Quoi Bah euh, moi je rentre pas là-dedans. Tu crois que tu peux le faire Tu rigoles ou quoi Tu crois que tu peux le faire. Un gong de dragon. Bah, Qu'est-ce hum. que t'attends, alors Ça doit venir d'Asie du Sud-Est. Sympa. Toute seule, maintenant. Regarde ça. Une boussole, un cadran solaire... Regarde, ils ont même ton livre préféré. Ah bon Lequel Ton encyclopédie de référence, Histoire générale des plus fameux pirates. Tu veux dire l'histoire générale complètement inventée Même le nom de l'auteur, évidemment. C'est bon, tu es prêt Un appareil photo. Ouais, fais voir. Il a l'air de fonctionner. Eh, hey, approche. Il sourit pour une fois. <rire> La perds pas. Fais attention. Eh, hey, tombe pas. Ok. De ce côté aussi, c'est fermé. Regarde autour s'il n'y a pas une clé qui traîne. Pas de journaux là-dedans. Ok. Il nous reste encore une porte à déverrouiller. Bien. Ah, de la codéine. Il y a beaucoup d'antidouleurs. C'est bon, voilà des journaux On va regarder ça de plus près du paradis Wow, Henri vrai. L'attaque du Gunsway. Eh Alors, qu'est-ce que t'as trouvé Je l'ai jamais vu, celui-là. T'as raison, moi non plus. Est-ce que... Oui, c'est bien l'écriture de maman, ça Mains en l'air, jeunes gens. Tout doucement. Oh là, attendez, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce -qu qu'il tient là eh, Pointez votre arme sur moi. Tu vas me prendre mon journal. D'accord, d'accord. Désolé, Nathan. Et maintenant Vous êtes vraiment sûr de vouloir vous infliger ça pour si peu Arrêtez Gâcher la vie de deux enfants, ça risque de vous torturer un bon bout de temps J'aimerais mieux éviter de vous tirer dessus S'il vous plaît madame, laissez-nous partir On n'a fait de mal à personne Vous devez apprendre à assumer les conséquences de vos actes Alors je reste et il part Je l'ai amené ici pour qu'il puisse voir les affaires de notre mère c'est tout, il a rien à voir avec tout ça. Quoi Je vous dis que c'est moi le responsable. Non. Les affaires de, de votre mère Oui, ce journal, il appartenait à notre mère. Vous êtes les fils de Cassandra Morgan Euh. Oui. Bonjour. Oh, mon Dieu mais j'aurais pu vous tuer Oui, et d'ailleurs, vous le pouvez encore, alors... Vous vous permettez Vous connaissiez notre mère Elle travaillait pour moi. Comme vous l'avez sûrement constaté, je suis une grande collectionneuse. Ben, avec tout ce qu'on a vu, c'est peu de le dire. Et donc, euh, maman était votre traductrice Votre mère était l'historienne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Nous aurions pu faire tant de choses ensemble. Mais elle est tombée malade. Désolée. Non. Vous en faites pas. C'est arrivé il y a très longtemps. Elle a fait tant de découvertes. Mais celle-ci aurait été son plus grand triomphe. que parvis magna. La grandeur des petits débuts. La devise de Sir Francis Drake. Ouais, le latin et les personnages historiques... C'est de ça qu'on parlait à tous les dîners. On était une drôle de famille. Vous avez-t-elle parlé de ses théories concernant Sœur Francis Drake et ses héritiers euh... Sœur Francis Drake n'avait pas d'héritier. C'est Ça, oui. ça c'est la version officielle de l'histoire. Mais votre mère et moi avions une autre théorie. Découvrir les secrets de ce vieux pirate est encore une aventure à laquelle je dois renoncer. Je dois renoncer à tant de choses. Pardonnez-moi, les divagations d'une vieille femme. Tenez. Il vous appartient tout autant qu'à moi. Et qui sait Peut-être que vous parviendrez un jour à terminer ce qu'elle avait commencé. Aïe, aïe, aïe. Euh, euh, Ouais, donc, euh, vous nous laissez partir, hein Oui, je vais m'occuper de la police Vous avez réussi à entrer Alors vous trouverez bien un moyen de sortir hein? ouais. euh, Attendez euh. oh. C'est très gentil Désolé pour le désordre mm. Bon, allez, tu viens, Nathan On y va Oh. Et vous allez bien Oh putain de merde Non, non, non, non Eh Eh Eh Sam Sam Oh, c'est pas vrai. La police? -ce que ça va? Nate, il faut On peut pas la laisser là Si, il faut qu'on se tire d'ici Mais il faut qu'on fasse quelque chose On peut plus rien faire pour elle Allez, il faut qu'on y aille. Si jamais les flics nous trouvent ici, ils vont. Madame Nathan Il faut qu'on y aille. Tout de suite. Oh merde Par là, la fenêtre Allez oh, Ok, toi, tu vas voir à l'étage Regardez quoi Dépêche Attends. Le portail n'est pas surveillé. Ah. Le portail. Est Compris. Ralenti. Ok. Nathan ah. ah. On ça? va bien Et toi, là Plus un geste Allez, on court Par ici On va les semer Ici l'officier Murphy. Nous tenons les deux suspects d'un cambriolage. Deux hommes, l'un adulte, l'autre leader l'autre. un geste Nom de Dieu ah. Ah. Les morts sur Mais... la terre Arrête-toi, bordel En cours Je crois qu'on est tiré d'affaire. Bon, ici si on prenait un peu notre souffle, hein Sacrée nuit, pas vrai Sacrée nuit. Ouais. Cette vieille dame. Eh. Hey. Eh, écoute-moi bien. Ce qui est arrivé n'était pas notre faute. Tu sais, cette vieille dame, elle était... malade. Et c'est normal que tu te sentes pas bien. Mais on n'aurait rien pu faire pour elle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Tu peux pas retourner à l'orphelinat. Et tu peux pas retourner au boulot. Alors on s'en va. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis sérieux. Ok, on met les voiles et on s'arrête pas avant d'être vraiment, vraiment loin. D'accord. Et la police nous retrouvera en arrière-temps. Sauf que la police recherchera Nathan et Samuel Morgan. Bah, à nous, quoi. Plus pour longtemps. Nathan, quand on était là-bas, tu as démontré que tu en savais autant sur tout ça que cette pauvre vieille dame. Écoute, j'ai toujours pensé qu'on était promis à un destin extraordinaire. Mais jusqu'à ce soir... Je savais pas pourquoi. Mais ça, tu vois, le travail inachevé de maman, c'est une opportunité de tout recommencer à zéro. Avec une nouvelle identité. De quoi est-ce que tu parles Je connais deux ou trois types. Plutôt doués pour faire de faux papiers. Mmh. Pour ce qui est de notre nouveau nom. Eh ben, maman pensait que Francis Drake avait des héritiers. Qui peut prétendre le contraire Tu plaisantes, là T'es sérieux Nathan, tu vois pas que c'est notre destin Je peux te promettre que toi et moi, tous les deux, on ira super loin. Alors, qu'est-ce que t'en dis Nathan Drake Plus rien n'a été pareil après ça. Et on a fini par devenir des explorateurs, des aventuriers, et plus exactement des voleurs. Ok, mais arrête de bouger. Et pendant un moment, j'avais l'impression que les seules fois où on n'allait pas en prison l'un après l'autre, c'est les la fois où on y était en même temps. Alors, quand je l'ai perdu, je voulais... Ou plutôt quand j'ai cru. Que je l'avais perdu. Tu voulais pas faire ressurgir ce souvenir C'est à peu près ça. Je te tout dis. Tu sais tout maintenant. De connaissance, ça m'étonnerait que je sache vraiment tout. Mais. Merci quand même. Dis-moi ce qui te trotte dans la tête. Je me dis que t'as vraiment eu de la chance que je t'ai trouvé quand je t'ai trouvé. Oui. Je suis bien contente que tu sois juste un peu amoché. <coughs> Sinon, j'aurais vraiment galéré pour te sortir de là. Mais comment t'as fait pour, comment tu m'as trouvé Oh, c'était facile. J'ai eu qu'à chercher d'où venaient les coups de feu. <rire> Non, je veux dire comment. T'es arrivé là. Ah. Bien sûr. Tu me reçois, Sully Salut, ma belle. Comment il va Oh, tout va bien. Il est un peu assommé, mais il est vivant, comme à chaque fois. Maintenant, va falloir aller chercher le deuxième Drake. Qu'est-ce que tu veux dire Nate va te raconter. Salut vieux, pourtant que tu sois là. Oh, je voulais pas rater ça. Et où Sam Raif l'a emmené. Merde, tu sais où ils sont Euh oui, je sais qu'ils se dirigeaient vers le nord de l'île. Essaie de trouver un endroit où te poser dans ce coin-là. Une fois qu'on aura Sam, faudra qu'on puisse se tirer d'ici en vitesse. Bien sûr. Hey, Qu'est-ce qu'on fait du trésor Laisse tomber. Trop compliqué. Mais Alcazar. Non, en réalité, il n'y a aucun Alcazar. C'était des conneries. Attends, tu veux dire que. la dette, l'évasion le... Oui, ça m'a tout inventé. C'est qu'un sale enfoiré. Bon, je te raconterai tout ça en détail quand on se retrouvera, d'accord Ouais, j'ai hâte. Allez, fais pas de conneries. Tu nous connais. Pour toi. Merci.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 On se dirige vers le nord de l'île, si je comprends bien. À New Devon, le berceau des fondateurs de Libertalia. Et c'est à cet endroit que Rafe se